Alors attention à l'effet de levier, alors l'effet de levier c'est génial parce que ça vous permet de gagner beaucoup même si vous avez un petit compte mais il ne faut pas en abuser parce que l'effet de levier peut vous faire gagner beaucoup rapidement mais il peut également vous faire perdre rapidement. Moi je dis à mes étudiants qu'il faut éviter une perte quotidienne supérieure à 2% de votre capital. Donc, Ça limite fortement l'effet de levier que vous pouvez utiliser à chaque trade parce que si vous faites du scalping par exemple, que vous faites entre 10 et 50 trades par jour, c'est clair que vous devez prendre un très faible effet de levier pour maintenir votre money management et ne pas prendre trop de risques. Le but du scalping est d'accumuler des petits gains et si vous avez une perte, bon, même elle peut être supérieure à vos gains moyens, mais il faut éviter qu'une perte ne soit trop grande et qu'elle efface 10 ou 20 trades positifs, donc éviter euh, l'effet de levier trop important, une erreur que font beaucoup de traders débutants, c'est ils vont faire une perte et puis ils vont prendre un second trade pour compenser la perte avec un effet de levier important et à ce moment-là c'est la, euh, la meilleure manière de faire euh, pour perdre une grosse partie de son capital en très peu de temps. Donc, l'effet de levier, c'est génial, mais euh, c'est à double tranchant. Donc, il faut éviter euh, de, de trop l'utiliser. C'est bien si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais euh, ayez un plan de trading que vous allez respecter à, à la lettre, c'est-à-dire un risque maximum par trade et un risque maximum quotidien. Si vous atteignez ce risque quotidien, vous arrêtez de trader. Vous reprenez euh, le lendemain. J'explique euh, ça très bien dans ma formation au scalping avec des exemples. Donc, euh, euh, faites attention à l'effet de levier. Euh, vous pouvez euh, griller votre compte en quelques heures. Si vous arrivez à une perte de 50% en une journée, vous euh, pouvez vous dire que là, c'est très mal parti. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui utilise un, un effet de levier bien trop grand qui arriverait à ce genre de situation. Donc, limitez votre effet de levier. N'essayez pas de, de gagner euh, 10 000 euros par jour euh, si vous n'avez un compte que, que 2 000 euros. Donc, euh, soyez raisonnable. Apprenez d'abord euh, avec un petit compte à utiliser un faible effet de levier et à avoir des résultats positifs euh, qui progressent progressivement. Donc, euh, euh, et ainsi vous arriverez petit à petit à pouvoir augmenter votre capital, à devenir un bon trader.